bonjour à tous, c'est Petit Dremé et c'est parti pour un nouveau tour alors ce tour là s'appelle l'horloge donc nous allons commencer, le spectateur va commencer par prendre le nombre de cartes correspondant à son mois de naissance donc par exemple 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et, mon, et le spectateur va aussi choisir enfin on va choisir 12 cartes qui correspondent à 12 mois de l'année 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'instant, ça. Ensuite, le magicien n'a pas le nombre de cartes que le spectateur a dans sa poche. Qui va lui demander, il a 10 cartes dans sa poche. Il a 10 cartes dans sa poche. Donc, il va regarder la 10 cartes que je lui présente. Donc, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 Il va regarder cette carte là C'est bon Je la remets dans le jeu Et j'invite les spectateurs à mélanger consensueusement le jeu Pour perdre la carte Vous mémorisez cette carte là Dans la carte que vous avez vue Voilà oh là. Je continue. Voilà. Donc là, les magiciens va tenter de retrouver la carte. Donc euh, là, là, là, là. Euh, je vais cette carte-là. Le joker. C'est cette carte Bien. Oh. Donc maintenant, place aux explications. Voilà. Nous avons un jeu tout à fait normal. voilà donc au début il faut une petite préparation comme par exemple on prend 12 cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une 13ème carte comme par exemple le 2 de, trèfle, le 2 de carreau pardon. le 2 de carreau il faut s'en rappeler on va la mettre à la fin on va mettre ici, d'accord la fin. Ensuite, on remet le, ce petit paquet sur le tas. Et nous allons demander au spectateur de choisir de prendre le nombre de cartes correspondant à son nom de naissance. D'accord Très bien. Donc là, on va prendre une... Par exemple, je suis né en, en mars. Donc là, janvier, février, mars. On va, prendre, on va prendre trois cartes. Un, deux... Si on pas bien, 3. 3 cartes Ensuite le magicien va prendre 12 cartes Qui correspondent aux 12 mois de l'année Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Et Ensuite euh, Le magicien va demander combien de cartes le spectateur a dans sa poche Il va lui répondre 3 cartes Qui va lui montrer la troisième carte Donc le 2 de carreau c'est mathématique. Il va toujours lui répondre C'est mathématique. Pardon. C'est mathématique. Donc ensuite, le magicien fait semblant de ne pas savoir euh, cette carte. Mais en vrai, il sait. pour plus de stress dans le oh, du spectateur, dans le spectateur, il va mélanger le jeu consensueusement. cette carte vous vous rappelez bien que c'est le 2 de carreau. D'accord Ensuite, vous reprenez le paquet et, vous, et vous, vous allez trouver la carte. Donc là, vous faites un peu de cinéma. Je pense pas que c'est celle-ci, etc. Vous prenez le 2 de carreau. Ah, voilà. Vous prenez le 2 de carreau, excusez-moi. Et voilà, c'est le 2 de carreau. Et le solitaire est ébloui par ce tout de machine. Ça marche à tout coup, 100% assuré, 100% de réussite. Bon, c'est terminé pour ce tour. J'espère que qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou encore à aimer. Allez, à bientôt.